On vous offre ici dans cette euh, école 10 minutes d'un temps pour soi. Un temps pour aller ressentir qu'est-ce qui se passe en moi. D'accord Et pour cela, je vais vous inviter dans un premier temps à bien vous asseoir sur votre chaise. Puis apprendre à relâcher les épaules. Et pour cela, je vous invite à lâcher les bras le long de votre corps. Voilà. Sentir ce qui se passe. La Semaine Zen, c'est un projet qui date donc de maintenant de trois ans. C'est à l'origine un constat sur le fait que les enfants sont sursollicités, tant à l'école que, que dans leur vie privée. Et on a construit la Semaine Zen dans cette optique-là, d'amener l'enfant à vivre un autre rythme en fait sa semaine à travers des espaces de détente. Pour cette année, donc, on a des espaces un petit peu forêts, jungle avec de l'herbe synthétique, des arbres euh, exotiques et puis euh, des coussins, un petit endroit pour se poser. Vraiment, l'objectif, c'est de l'amener l'enfant à ce qu'il ait un, un moment à sas de relaxation où il puisse juste se poser et, et ne rien faire dans sa journée. Après, on a un espace plage et un espace camping avec des tentes. Et puis, euh, cette année, on a... Euh, euh, on a innové en, en incluant les CM2. Ils prennent part à un atelier, qu'eux-mêmes ont décidé autour des sens. À côté de ça, euh, on a deux intervenantes. Euh, une intervenante en, sur le yoga, et, où les enfants euh, ont la possibilité de découvrir cette activité tout le long de la semaine. Et une activité aussi Shutaido, qui est un art martial et énergétique. C'est des mouvements très simples pour les enfants, c'est très abordable. Donc, vraiment l'objectif euh, de la semaine, euh, c'est vraiment de détendre les enfants et, et d'amener l'enfant dans une posture bah, agréable et détendue tout le long de sa semaine, même en classe.